Oui, oui. Je suis Baka, le blé le codicole. Le blé d'art, des blé d'art, le le blé en Afrique du le blé Retraite, des pensions d'anciens combattants tous les six mois. Oui, je suis le bagnard des politiques. Merci OPS, merci Kimolé, merci Mitterrand. Tu rimes avec contingent, nous avions tous mal aux dents. Jouez de la bombarde avec vos bobards de politica. Whoa!